Les lois récentes, la loi NOTRE, la loi MAPTAM, en donnant de la consistance au projet du Grand Paris, en créant ces nouvelles gouvernements, ces nouvelles intercommunalités, incitent des tas d'acteurs qui, pour le moment, pensaient localement, agissaient localement, à s'intéresser à la chose métropolitaine, au fonctionnement de la métropole, ou à comment faire dialoguer le territoire local avec l'entité métropolitaine. d'Urbanisme de Paris, c'est à la fois un enfant, on peut dire, du Grand Paris, un des premiers produits du Grand Paris et en même temps c'est évidemment son territoire de travail naturel et puis c'est son objet de réflexion et de recherche qui est la question métropolitaine. D'où ce projet d'emblée, cette proposition de créer une formation sur agir en situation métropolitaine autour du cas du Grand Paris et de le faire de manière un peu innovante, c'est-à-dire en ne faisant pas simplement une activité de l'école, mais en coopération avec d'autres façons d'appréhender la question de la transformation urbaine, et donc notamment l'expertise de l'EIM. J'ai trouvé ça très bien parce que c'était une formation en alternance, donc deux jours par mois, ce qui permet en fait de maintenir un rythme pendant tout le long et, et voilà, qui permet de, aussi de prendre du recul par rapport aux enseignants qui sont, euh, qui sont proposés. Ce qui est très intéressant en fait c'est euh, bah, le côté euh, à la fois global puisqu'on part euh, des aspects, des enjeux, de l'historique mais aussi thématique, euh, on aborde vraiment les différents champs euh, bah, de l'aménagement d'une ville et des problématiques d'un territoire. Moi, je suis un petit peu en marge. Je, veux dire, je, je, je suis partie d'une ingénierie, un acteur privé, finalement qui, qui suit la commande publique, qui suit la décision, qui l'accompagne. Mais donc, euh, la formation, ce qu'elle ce qu me permet aussi, c'est une certaine remise à niveau, finalement. C'est une remise à niveau vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs, vis-à-vis -vis de mes clients. De nombreuses clés pour la réflexion, parce qu'il y, y a beaucoup de données, de chiffres qui ont été donnés et qui permettent d'avoir... Des, des points de comparaison euh, pour bien positionner euh, les territoires. Cette complexité qui, qui persiste, mais ce n'est pas, pas négatif, au contraire, c'est rentrer dans le sujet, c'est percevoir que c'est vraiment complexe. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.